Voici ma reine de Coeur revisitée de Alice au Pays des Merveilles Cette vidéo est en collaboration avec la très talentueuse Chris Alex MU1 Je vous mets tout en barre d'infos, son Instagram, sa chaîne YouTube Et c'est parti Premièrement la base de teint qui va me permettre d'avoir une bonne base pour poser mon maquillage Ça va nous permettre entre autres de flouter nos pores Puis avec mon fard de chez Make Up For je peins tout mon visage en blanc ça sera une première couche avant de passer l'aérographe. Pendant que tout ça sèche, on va poser les prothèses. Donc c'est moi qui les ai créées. Et on va les placer vraiment ici. Donc la plus grosse à ce niveau-là, la petite. J'espère que ça va fonctionner. On va snapper de jeep. C'était vraiment mes premières prothèses, donc j'étais toute excitée. J'ai complètement foiré la pose de la première, mais c'est avec les échecs qu'on apprend. Ouais, la première est complètement foirée, elle pend <rire> d'un air assez dédaigneux. Ensuite, j'ai enlevé mon fond noir pour pouvoir peindre à l'aérographe mon visage sans tacher mon fond. L'aérographe est exceptionnel pour avoir un joli teint blanc, sinon c'est très dur à avoir. Ensuite, après avoir poudré le tout, je commence à faire mon contouring en rouge. Là, comme on le voit, ça devient un peu rosé. J'avais mal poudré à ces endroits-là. C'est de la poudre de perlimpin. Ne négligez pas le poudrage de votre teint. Donc ce phare rouge vient de chez Slick et j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver des fards aussi beaux, aussi rouges sans. J'accentue un peu tous mes traits de mon visage ainsi qu'au niveau de mon buste pour donner un air un peu rachétique. Ainsi que mes sourcils. J'avais dans l'idée que ma reine de cœur était un monstre sans cœur qui se nourrissait de l'amour des autres, bla bla bla. <rire> uh. I do not say bleh, bleh, bleh. Ensuite j'effectue un make-up des yeux très très basique, sans dégrader, sans rien, juste avec une seule couleur. Bien sûr l'eyeliner et le mascara. Et au niveau de la bouche, j'ai fait quelques petites arabesques. Enfin, je place mes dents de vampire. Je vous mets dans le petit « i » la vidéo pour les réaliser facilement. Alors mon petit cœur en gélatine. Le petit cœur en gélatine a été réalisé avec évidemment de la gélatine et de l'eau que j'ai mis dans le frigo pendant un petit temps. Si le tuto vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Ah, donc je vais le mettre en rouge. Avec tout simplement du faux sang. Et le but, c'est d'en mettre pas mal dans ma main. Pour colorer le cœur et colorer aussi ma main. Là, il a une belle couleur. Et on va faire des coulures autour de ma main pour faire comme si euh, c'était encore un cœur encore battant. Alors pourquoi je n'ai pas deux scléras Tout simplement parce que je suis très fatiguée et du coup j'ai très mal aux yeux. Déjà en mettre une ça a été une épreuve, je me suis dit que je n'allais pas mettre l'autre parce que sinon je préfère faire attention à mes yeux que faire un beau make-up. Et je mettrai une scléras en pause propre parce que je ne veux pas m'amener mes yeux. J'espère que tu as aimé ce make-up, n'hésite pas à t'abonner, à commenter et surtout à partager. Tu peux retrouver Tipeee qui va apparaître vers là ou là, je ne sais pas, n'hésite pas, ça me fera vraiment vraiment plaisir. Et ça me permettra d'acheter enfin du make-up de qualité. <rire> ah. Notamment, j'ai osé mettre un blanc un peu cassé. Ce qui a complètement égratigné la peinture. Ah. Je ne sais pas pourquoi elle bon, c'est Mes premières petites prothèses fait maison, ici. J'en suis très fière. Même si j'ai complètement raté celle-là, mais j'ai essayé de la camoufler. Avec ah, mon petit cœur en gélatine que je vais aller mettre à congeler. Pour la voir pour une prochaine vidéo. J'espère que ça va marcher. On verra. <rire> Je ne sais pas. Donc j'espère que tu as aimé ce make-up. Je te fais des gros bisous. Et à la prochaine. Bye.